Bonjour, je suis Bastien du Conseil des Jeunes. Bienvenue au JTJ. Bienvenue dans ce numéro 6 du JTJ. Pour commencer, voici un rapide retour en images sur toutes les activités du service jeunesse que vous avez manquées. Oh, désolé, c'est la session Kiddy Geek qui a guidé les premiers pas de ces 8-11 ans du service jeunesse pour 5 séances de robotique qui ont permis à ces jeunes de réfléchir, concevoir et même perfectionner leurs robots. Pas d'image de leur prototype top secret, mais en revanche, nous avons leur réaction. Bonjour, je suis Juliana de l'association Kiddy Geek et nous travaillons avec un partenariat avec la, avec la mairie de Drancy et nous faisons des activités robotiques pour les enfants. Bonjour, je m'appelle Abderrahman aujourd'hui j'ai construit un robot pièce par pièce. Euh, bah, on a créé un robot. Euh, le robot, bah, c'était un robot qui avait des yeux qui pouvait détecter les couleurs. On devait essayer de l'envoyer sur Mars, mais comme l'ordinateur est pas assez puissant, la wifi n'est pas assez puissante pour l'envoyer, donc euh, ça veut dire qu'on ne peut pas l'envoyer sur Mars. Bonjour, je m'appelle Kauta. Euh, Aujourd'hui on a fait un robot. Ça n'a pas marché. Bonjour, je m'appelle Lucas. J'ai construit un robot pièce par pièce avec ramans. Il a avancé très bien Dans notre dernière édition, vous avez assisté au lancement de l'Esprit Cup, le championnat de football des 12-14 ans de la ville. Jetons maintenant un coup d'œil sur le classement de ce championnat palpitant. Voilà donc les résultats de matchs de poule. La team GIA est première devant Drancy Futsal, les Galactiques sont bons derniers, Dans la poule B, Saint-Etienne et Agir Ensemble sont en tête et le FCB est cinquième. Rendez-vous le 6 mai pour les phases finales. Vous ne le savez peut-être pas, mais les jeunes du club ado ont eu la chance de recevoir Waïd, du Jamel Comedy Club, pour 19 séances de stand-up avec ces jeunes danséens. Regardons tout de suite son interview express. Bonjour, Wahid Bouzidi, euh, euh, pensionnaire du Jamel Comedy Club euh, première saison en 2006. La famille, la famille, les dîners en famille. Ça finissait toujours en blague, donc euh, c'est de là que ça vient. <rire> 10 secondes. J'ai commencé par The Film avec euh, Guy Jacques, à l'époque à la réalisation, qui m'a conseillé de faire du théâtre. Ensuite, j'ai intégré une troupe qui s'appelle les Guess Gaze où j'ai commencé à faire du théâtre du mélodrame. Et en 2006, j'intègre la troupe du Jamel Comedy Club avec Jamel Debout, Thomas DiGiulio, Fabrice Eboué, Claudia Tagbo. Ensuite ben, plusieurs films et plusieurs spectacles à mon actif. J'habite à Drancy, les gens de pas, mais je suis resté à Drancy en fait. J'ai pas envie de partir, je me sens bien à Drancy. Donc j'habite à Drancy et je suis fier d'habiter à Drancy. Alors un petit mot pour les jeunes de Drancy, n'hésitez surtout pas à venir au cours de stand-up tous les mercredis à 15h30 jusqu'à 17h. Voilà, atelier d'écriture et atelier stand-up, on va faire des exercices des mises en situation, des mises en scène, tout ça. Voilà, donc on vous invite tous à venir avec le club ado et la ville de Drancy, avec l'Arby, Larbi de Drancy. N'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre. Et le spectacle, c'est le 27 mai, à partir de 20h30. Voilà, ciao Vous retrouverez très prochainement notre interview complète de Wide. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode 6 du ZTJ. On se retrouve bientôt pour d'autres surprises. N'oubliez pas de mettre des petits pouces bleus et de partager cette vidéo dans le monde entier. Et surtout, prenez soin de vous.